personne n'est comme lui personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne personne Olingi koloba nyoso O sale ibiso Yawe Yawe zamezuwa kepo. Yawe bilakana yo Yawe bilakana yo, ya yo Eko kisama Napa hoyo Napa hoyo batemo Ema I will salaga Ya kitoko pesaka of a little bit of ebo little bit of a little bit of a Kufela la disso, maboko. maboko. maboko sous l'eau, le coura, Yahweh, Yahweh Yahweh Yahweh, Yahweh. matin que ton nom soit magnifié ce matin. Sois mon Maman, mon Saint, on a l'eau. Sois mon Dieu, mon Saint, on a l'eau. Sois mon mon Saint, Alléluia. Oh Jésus, que la gloire vienne qu'à toi ce matin. Que l'honneur de la gloire revienne qu'à toi ce matin. Nous croyons à toi ce matin. Tu nous feras du bien ce matin. Nous croyons à toi ce matin, Seigneur. Alléluia, tu nous parleras, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus, sois qu'il mon a tout Que l'honneur revienne qu'à toi Jésus Que l'honneur revienne qu'à toi éternel Que l'honneur toi à toi oh Jésus Sois Kimbo mon sain tout à l'oreilli Sois Kimbo Sois Kimbo Sois Kimbo Sois Kimbo Sois Kimbo Sois Kimbo Sois Sois Sois éternel et Dieu Oh nous te bénissons éternel Oh nous te rendons gloire oh Dieu Oh nous proclamons ton nom ce matin Oh nous élevons ton nom ce matin Tu es digne de gloire Seigneur Tu es digne de gloire éternelle Sois en moi mon lola. Oh nous t'élevons toi qui vis à jamais Nous te proclamons roi C'est pourquoi nous voulons t'acclamer Parce que tu es Dieu nous voulons t'acclamer, acclame, acclame, c'est grand Dieu. Acclame, acclame, acclame, Inclame, acclame, acclame. A soin qui est mon qui est mon qui est mon Alléluia, sois qui est mon ce matin, matin Sois qui éternel. Nous te bénissons, Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Quel honneur ne revienne qu'à toi. Dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore. Alléluia pour ces grands dieux. Pour ces grands dieux, celui qui nous a donné ces temps de ce matin. Nous nous approchons vers ton trône ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci les dieux fidèles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lique, Dans le livre de Lic 5, nous, nous lirons du 1er au 9e verset. Si nous sommes là, nous pouvons lire ensemble avec vous Lic 5, du 1 au 9e verset. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où le pécheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il lorsqu y cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêche prêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, qui étaient dans l'autre barque, à venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire toi de moi, parce que je suis un homme péché. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Seigneur, merci. Sur ta parole de ce matin, nous jetterons notre filet. Sur ta parole, nous avancerons, Jésus. Merci pour cette parole. Toi qui connais le cœur, nous sommes qu'un simple estimant. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Et que parle nous ce matin, car nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Oui, le thème de ce matin, je l'ai intitulé. Sur ta parole, je récirai. Sur ta parole, je réussirai. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, ce matin, le Seigneur veut dire ou veut distinguer quelqu'un, il veut introduire quelqu'un dans une saison de distinction. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé ce message. Et je te dis, ce message de ce matin, ne t'inquiète pas, sur la parole de Dieu, tu réussiras. Sur la parole de Dieu, tu avanceras car l'Éternel est avec toi ce matin. » Oui, bien aimé, la Bible nous dit dans ce passage que Jésus ne prêchait pas seulement dans les synagogues, mais Jésus allait de village en village, Jésus allait de ville, en village, de ville en ville, et Jésus prêchait dans tous les endroits. Et ici, la Bible dit Jésus s'est trouvé sur une laque, des Nazareth, qui, il, y avait, il y avait des foules qui l'attendaient de l'autre côté. Et Jésus a pris un des barques de pierre pour se servir, pour prêcher. Et la Bible dit Pierre a travaillé toute la nuit et il n'avait rien hein, saisi ou rien n'avoir comme à manger. Mais Jésus avait pris la barque de pierre pour l'en servir avec lui. Si nous voyons la vie de Pierre, Pierre a grandi dans une famille de pêcheurs et il est donc fort probable qu'il a acquis une grande expérience dans ses domaines, car ayant pratiqué la pêche pendant plusieurs années, mais à un moment donné de sa carrière, l'échec l'a surpris. Après avoir tenté de pêcher toute la nuit, il n'a pas eu de résultats favorables c'est alors qu'il s'est tourné vers le Seigneur pour lui dire que son expérience ne l'a pas servi. servir. Et ce matin, nous parlerons de trois vérités ou trois points qui nous amènera aussi à prier ensemble avec vous. Le premier point, je l'ai intitulé, dans la vie, l'expérience seule ne suffit pas. Le deuxième point, je l'ai intitulé, l'obéissance dans la parole de Dieu. Et le troisième point, sur ta parole, je jetterai le filet. L'expérience, celle, ne suffit pas. L'expérience, seule ne suffit pas. Dans la vie, l'expérience, celle, ne suffit pas. Ici, la Bible dit, Pierre a prêché toute la nuit. Pierre avait de l'expérience, Pierre connaissait de l'eau, Pierre connaissait là où il y avait des poissons. Mais ces jours-là, comme Pierre était seul, comme Pierre il s'est basé dans, avec son intelligence, et la Bible dit Pierre n'avait rien pris comme les poissons. Si nous pouvons dire de l'expérience et des titres, Pierre aurait peut-être un doctorat en pêche parce qu'il connaissait énormément son travail et l'expérience qu'il a acquise et l'expérience a quand même la donné des échecs. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il arrive à un moment de vie où de notre, notre expérience ne sert à rien face à un moment, à un moment favorable, par exemple... Nous avons vu l'expérience des docteurs, l'expérience de tous ceux qui étaient au point de ce petit Covid qui a tracassé tout le monde entier. Les docteurs avaient de l'expérience, mais cette expérience n'avait servi à rien. J'ai dit à quelqu'un Ton expérience ne servira à rien si tu donnes ton expérience ou ta sagesse à Jésus, qui est le seul, le maître équipé, nous amener à la réussite. Et si tu comptes que sur ton expérience et ton intelligence il est fort probable que tu échoues à un moment j'ai dit à quelqu'un si tu comptes réellement sur ton expérience ton intelligence tu dois finir par échouer il y a des domaines que tu sembles maîtriser plus que toute autre personne et que tes pensées dans avoir acquis si bien, même si les domaines deviennent la base de ta connaissance ou de ta science il ne pourrait que la chute soit loin de toi. Bien aimé Pierre avait de l'expérience. J'ai dit à quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai dit à quelqu'un ce matin qui se base de son expérience, de savoir, de tout ce qu'il, de tout ce qu'il connaît. Bien aimé, ton expérience Celle ne suffit pas. Il faut que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais afin que tu puisses réussir dans ta vie. Sur quoi est bâti ton espérance ce matin? Sur quoi est bâti ton assurance ce matin? Est-ce que si, ton espérance ou ton, ton, ton intelligence ou à Dieu? Je demande ou il y a une question qui nous ont posée ce matin. De quoi? Est bâti ton assurance dans ton travail. De quoi est bâti ton assurance dans tout ce que tu fais? De quoi est bâti ton assurance ce matin? Jésus nous pose une question. Une question nous a été posée, nous tous. Ton expérience est bâtie sur qui? Ton expérience est bâtie. Pourquoi? Et ce matin, bien-aimé, j'ai dit. Que Tu peux mettre ton expérience à côté parce qu'en dépit de ton expérience, tu ne peux rien ajouter aux bénédictions de l'éternel. Il, il y a des gens dans ce monde, des grands, qui ont expérimenté et très intelligents, qui ont fait des noms et des succès. D'autres ont travaillé dans des entreprises tant que publiques, tant que privées qui ont excellé, mais où sont-ils aujourd'hui? Qui se sont appuyés à leur savoir au lieu de mettre Dieu ou déplacer Dieu dans le centre de leurs activités. Nous avons vu des gens, nous avons vu des géants, nous avons vu des grands qui se sont dit, c'est par mon intelligence que j'ai bâti cette entreprise, c'est par mon, mon intelligence que j'ai excellé dans ce domaine, c'est par mon expérience que j'ai fait de grandes choses dans ma vie. Bien-aimé, j'ai dit ce matin, ton expérience ne suffit pas, ton expérience ne suffit pas, ton expérience ne t'amènera pas à une bénédiction de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta fausse sagesse, mais ton cœur, ton intelligence, tes savoirs à Jésus. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avancerons. Avec Dieu, nous réussirons. Si tu mets, bien aimé, ton expérience, tout ce que tu feras tombera dans l'échec. Si tu mets tes savoirs, tout ce que tu feras tombera en échec. Parce que ce matin, Pierre a expérimenté. Pierre a mis son expérience, Pierre a travaillé, c'est lui qui connaissait de l'eau plus que tout le monde, c'est lui qui connaissait là où il y a des poissons, mais Pierre, à un moment donné, il a fini par l'échec. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, « Par un moment que tu te vois, tu as beaucoup de sagesse, tu as beaucoup d'intelligence, tu finiras par l'échec, parce que la Bible dit, « Sans Dieu, sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Et j'ai dit à quelqu'un ce matin de donner son sagesse, ses savoirs à Jésus, parce que c'est Jésus qui va t'amener à la récite. La récite, c'est auprès de Jésus. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, la récite, c'est auprès de Jésus. Si tu mets ton, ton savoir, ton intelligence à côté, tu mets Jésus au centre de ta vie, tu seras béni et ta et ta, ton entreprise aura des succès. Parce que celui qui amène le succès, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui amène le succès, c'est Jésus de Nazareth. Jésus est capable de t'amener là où tu n'as pas encore arrivé. Jésus est capable de t'amener là où tu n'as pas encore... Alléluia Vis la main de l'Éternel dans ta vie. Oh bien-aimé, c'est ce que je te dis ce matin. Pierre a travaillé, mais il n'a abouti à rien son travail qu'il a fait. Les jours-là, la Bible dit, ce matin, il avait ses filets. Il s'est demandé comment je peux nourrir ma famille. Il s'est demandé, ah, j'ai péché toute la nuit. J'ai mis mon intelligence. J'ai mis ma sagesse. J'ai mis tout ce qu'il faut afin que je puisse nourrir ma famille. Mais ces jours là Pierre a tombé en échec. Et j'ai dit, ton travail sans Dieu, c'est ça ne suffit pas. Il faut associer Dieu. Il faut que Dieu soit au centre de ton travail. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Toi qui nous suivais ce matin. Et que ton travail a besoin de l'éternel. Et nous passons directement dans notre deuxième point. Qui est l'obéissance dans la parole de Dieu. Bien aimés, nous devons chaque fois obéir ce que Dieu nous dit. Jésus a fait une proposition à Pierre. En lui disant, avance en pleine profond d'eau. Ceci est un peu compliqué, puisque Jésus n'avait pas des barques de pêche. Mais Pierre, si, alors c'était bizarre, quand Jésus lui a dit, avance en pleine eau ou dans l'eau profonde. Mais Jésus voulait dire seulement à Pierre, avancez. Et comme Pierre, ou dans la vie de quelqu'un, ça peut être bizarre. Comment toi, tu n'as pas, pas étudié de l'eau, tu, tu ne pêches pas, tu n'es pas un pécheur. Tu m'envoies dans les péchés, dans l'eau. Tant que j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien à voir. Mais la Bible, les Pierre n'avait pas douté de cette parole. La Bible dit, Pierre a accepté, mais Pierre a choisi d'obéir. Si tu fais les résultats de Dieu, Accepte les méthodes de Dieu parfois, qu'elle n'aura rien à voir avec le principe de l'homme. Si tu veux des méthodes, si tu veux aller avec Dieu, il faut accepter les méthodes de Dieu. Pierre avait ses méthodes, mais Dieu aussi avait ses méthodes. Et j'appelle à quelqu'un d'accepter. Les méthodes de Dieu. Si tu acceptes les méthodes de Dieu, tu réussiras. Si tu, appelles, tu acceptes les méthodes de Dieu, tu iras en avant. Bien aimé, les méthodes de l'homme finissent par l'échec. Bien aimé, les méthodes qui sont très importantes dans notre vie, c'est les méthodes que Jésus nous donne. C'est la direction que Dieu nous indique. J'ai dit, peu importe le visage que prend l'instruction instru, de Dieu, je te suggère d'obéir simplement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Peu importe le visage qui prend l'instruction de Dieu, je te dis, je te suggère d'obéir simplement. Il y a les domaines dans notre vie dont le déclenchement dépend de notre obéissance. Alléluia. Il y a d'autres domaines qui attendent. Simplement que nous puissions obéir pour que les déclenchements, pour que les miracles s'opèrent dans notre vie. Et je dit à quelqu'un ce matin, il y a d'autres déclenchements qui attendent ce matin. Parce que si tu obéis, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie ce matin. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie, Alléluia, parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Celui qui obéit donne aussi à Dieu ce qu'il est important celui qui obéit donne aussi à Dieu ce qui est important. L'obéissance bien-aimée nous amène à expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Celui qui obéit donne aussi à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu est en train de demander à quelqu'un. Le Seigneur est en train de demander à quelqu'un. Il demande de donner ta barque. Qu'est-ce qui est ta barque aujourd'hui bien aimé Qu'est-ce qui représente ta barque aujourd'hui Qu'est-ce qui présente ta barque aujourd'hui Pierre a accepté, Pierre a obéi, a donné la barque à Jésus. Tout ce qui était pour Pierre, comme sa vie, il a accepté d'abord de donner à Jésus. Il a accepté de donner sa barque à Jésus. Bien aimé, le Seigneur te demande ce matin, Quel est ton barque Qu'est-ce qui présente ton barque ce matin Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus ce matin peut-être ta vie tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus il est temps de donner ta vie à Jésus quand tu donnes ta vie à Jésus les miracles est possible dans ta vie quand tu donnes ta vie à Jésus tout ce que tu feras tu réussiras. alléluia j'ai dit à quelqu'un ce matin Peut-être tu n'as pas encore donné ton travail à Jésus. Peut-être ton entreprise, peut-être ton mariage, ton argent, les dîmes. Donne tes dîmes à Jésus. Même tes biens, tout ce que tu possèdes, Jésus en a besoin. Bien aimé, toi tu n'as pas encore donné. Toi tu n'as pas encore donné ta vie. Toi tu n'as pas encore donné tes biens. Toi tu n'as encore donné ce qui t'appartient à toi. Bien aimé, ici, je vais dire à quelqu'un que l'obéissance est liée au miracle. L'obéissance est liée au miracle. lui qui obéit, le miracle est possible dans sa vie. Parce que Pierre, d'abord, a obéi. Pierre a obéi de donner sa barque. Et Pierre a obéi de donner sa vie à Jésus. Exemple Abraham. La Bible dit Abraham. Le Seigneur a apparu Abraham. Il a dit Abraham, quittez la maison de ton, père, de ton père. La maison de ta... Et la maison de ton père, quitter ton pays Abraham, Abraham a obéi de quitter la maison de son père Et Dieu l'a béni, puis il est devenu le père de la foi Abraham a accepté, Abraham a obéi La bénédiction est liée de notre obéissance Si tu obéis directement, la bénédiction te suit Bien aimé, Abraham, qu'il avait un seul ou une seule fils, l'unique qu'il avait. Mais le Seigneur lui a dit d'aller m'offrir ses fils. Et Abraham a accepté d'aller offrir ses fils à Jésus. Celui qui obéit donne la vie à Dieu. Celui qui obéit donne sa vie à Jésus. Celui qui obéit ce matin, il peut donner ce qui est important. Parce que Pierre a donné ce qui était important. Parce que Pierre a donné ce qui était important. Bien aimé, Pierre a donné sa barque à Jésus, qui représente toute sa vie. Pierre a donné la barque à Jésus, qui représente toute sa vie. Et Dieu a pris la barque de Pierre pour lui rendre la bénédiction. Et après, qu'il a changé sa vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu ne, Dieu ne peut pas prendre quelque chose de toi et te rendre tel qu'il a pris. Si Dieu, si Dieu te donne, si tu donnes ta vie à Jésus... Le Seigneur les transforme. Si tu donnes ta, ton travail à Jésus, le Seigneur t'élève. Si tu donnes quelque chose à Jésus, au retour, le Seigneur ne te, ne, te, ne te laissera pas ainsi. Bien aimé, si tu donnes, Pierre a donné sa barque. Après avoir donné sa barque, il a, il a réci le poisson. Il a réci le, le, le, la bénédiction de Dieu. Et bien, bien aimé, à part cela, Pierre aussi a donné sa vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, il y aura quelque chose qui se passera dans ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin Alléluia Pierre a donné. Qu qu'est-ce qu que tu qui te retiens pour donner ce qui est important à Jésus Jésus ce matin, il est venu à toi. Il te dit, donne ton cœur. Donne ce que tu as afin que moi, je sois, que je sois le maître de ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux donner à Jésus ce matin Donne à Jésus quelque chose qui est important pour toi. Parce que tu as travaillé, tu as fait tout ce qu'il pouvait faire. Tu as Bouti à rien. C'est pourquoi ce matin, tu dois obéir à donner. Et celui qui obéit à donner, il y a un lien, il y a un lien qui accompagne à tous ceux qui obéissent. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si Dieu, si Dieu avait dit à Pierre de, de s'avancer en plein eau, c'est parce qu'il avait une particularité pour lui. Et cette particularité, c'était de la, de la bénir loin de la foule. Il pouvait lui dire au bord du lac, il lui recommandait d'aller loin des hommes pour qu'ils soient bénis. Bien aimé, la particularité de ce matin, la particularité pour toi, c'est que le Seigneur voulait te bénir ce matin. Parce que tu as donné ta barque, parce que tu as donné ta vie. La particularité de Dieu, il ne pourrait pas bénir euh, Pierre au bord du lac, là où il y avait tout le monde, là où il y avait la foule. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre de s'avancer un peu. Dieu a dit à Pierre de s'avancer, parce que quand Pierre doit rester, c'est là, les miracles. Malgré les miracles, mais tout le monde pourra dire... Il y, avait des, il y avait des poissons qui, qui part ici. Mais Dieu voulait nous enseigner ce matin. Il a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde. Bien aimé, il voulait dire à Dieu, avance dans la foi. Il voulait dire à, Dieu, avance, il voulait dire à Pierre, avance dans l'attirance. Il voulait dire à Pierre, avance dans la profondeur. Il voulait dire à Pierre, avance dans la profondeur de la révélation de Jésus. Quand il trouve la révélation de Jésus, c'est là où il y a la bénédiction. Je ne pourrais pas, Alléluia, bénir Pierre là où il y avait tout le monde. Non. J'ai dit à quelqu'un d'avancer dans la révélation avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un d'avancer ce matin. Comme Pierre, Jésus a dit avancer. J'avance dans la foi. Non. Jésus pourrait dire à, Dieu, à Pierre, Pierre, tu ne peux pas être béni comme ça parce que tu n'as pas encore la foi. Il faut avancer en paix. Oh, je dis un peu. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, avance un peu dans la foi. Avance un peu dans l'assurance. Avance un peu dans l'assurance avec Dieu. Avance parce que Dieu a une bénédiction pour toi. C'est dans l'eau profonde. C'est dans la profondeur que le Seigneur nous parle. C'est dans la profondeur que le Seigneur nous dit des choses. C'est dans la profondeur qu'il y a la révélation de Jésus. Oh, bien-aimé, là où il y a la révélation de Jésus, les gens disent Amen et Alléluia. C'est pourquoi Pierre voulait aller dans la profondeur. C'est pourquoi Pierre voulait avancer. Quand Jésus a dit à Pierre, avance dans l'eau profond, il voulait dire avance dans la foi. J'ai dit à quelqu'un d'avancer dans la foi. Ne vois pas ce qui est autour de toi. Ne vois pas ton échec. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Avance dans la foi. Et ce matin, j'appelle à quelqu'un d'avancer dans la profondeur. C'est dans la profondeur de la connaissance de la parole. Dieu que tu seras béni. Oh, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu que tu seras béni ce matin. Avance dans la foi. Avance dans l'espérance. Avance dans la crainte avec Dieu. Avance dans la crainte avec Dieu. C'est là où la vie doit changer. Oh, Pierre ne pourrait pas être béni là où il y avait tout le monde. Non, mais le Seigneur lui a dit d'avancer. Et le Seigneur te dit ce matin, avance. Ne pense pas oh, dans les l'échec hier. Avance. Ne pense pas pour tout ce que tu avais échoué hier. Avance Avance maintenant, car je suis avec toi. Celui qui avance avec Dieu, il trouve des révélations de Dieu. Celui qui avance avec Dieu, il trouve la bénédiction de Dieu. Pierre a avancé et il a trouvé que dans cette eau, il y avait des poissons, il y avait des bénédictions, il y avait des bénédictions pour Dieu. J'ai dit à quelqu'un d'avancer est-ce que tu es avec moi Avance. Avance. Avance, parce que le Seigneur t'attend là, là où il y a la révélation de Christ. Parce que Pierre voulait d'abord connaître Jésus dans la révélation. Pierre pourrait d'abord connaître Jésus avant d'être béni. Oui, c'est pourquoi ce matin, j'ai dit à quelqu'un :« Comme tu as donné ta vie à Jésus, avance encore avec Christ. Comme tu as donné ta barque à Jésus, avance avec Christ. Comme tu as donné tout ce qui était, comme vie, comme alléluia, si j'ai de gloire pour toi, avance avec Dieu. Et quand tu avanceras avec Dieu, c'est dans les profondeurs, c'est dans les profondeurs que le Seigneur te bénira. Sans dans les profondeurs. Que le Seigneur te donnera ce que tu as besoin. Amen. Pierre a, prêché, a pêché toute la nuit sans rien trouver. Heureusement, j'ai dit à quelqu'un Heureusement, Dieu a trouvé, Pierre a trouvé ce qui est qu plus que des poissons. Parce que Pierre, il a prêché toute la nuit sans rien trouver. Mais heureusement, avec Pierre, parce qu'il a trouvé celui qui est plus que les poissons, celui qui est plus que les enfants, celui qui est plus que les mariages, celui qui est plus que tout, parce que Pierre a trouvé Jésus. Mais si tu trouves Jésus dans ta vie, c'est une bonne chose pour toi. Et je dis à quelqu'un, heureusement pour toi, ce matin, tu as trouvé Jésus. Heureusement pour toi, ce matin, Jésus est avec toi. Sur ta parole, je jetterai, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a pêché. Pierre a pêché toute la nuit. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu aucun dendakala, aucun des poissons pour nourrir. Ses frères, ses enfants, peut-être il y avait d'autres personnes qui espéraient à, payer à Pierre. Il y avait d'autres personnes qui étaient derrière à Pierre. J'ai dit à quelqu'un, peut-être tu es en train de nourrir tes frères. Tu es en train de payer la scolarité de tes frères. Peut-être c'est toi qui les prends en charge. Mais tes choses n'avancent pas. Tu restes les mêmes. Tu restes figé. Je te dis ce matin. Pierre a dit, « Sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet, filet s'est rompu. Peut-être bien le métier tentait de te poser des questions à ce moment difficile, c'est toi qui nourris tes, tes frères. Comme Pierre a dit. Comme Pierre a dit sur ta parole. Ce matin. C'est lui qui est dans le chèque. C'est lui qui est dans le plein. C'est lui qui est dans le raisonnement. Je t'emmène ce matin. A dit. Sur ta parole. Je jeterai les filets. Sur ta parole. J'avancerai. Oh bien aimé. j'ai dit à quelqu'un. Qui est en train de pleurer, Ne pleure pas. Parce que Jésus est déjà là. Pierre. Tu pleures pourquoi il y, a un pierre, il y a un Pierre qui est en train de pleurer ce matin. Il y a un Pierre qui est en train de se lamenter ce matin. Il y a un Pierre qui est en train de dire, pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini. Parce que la Bible nous dit, Jésus les trouva, qu'il lavait les filets. Qui est en train de laver des filets. Il dit, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu que je peux amener j'ai d'ailleurs ai des dettes. J'ai d'ailleurs des dettes. Est-ce que je peux encore aller ajouter des dettes? Non. C'est fini pour moi. Peut-être quelqu'un qui est en train de se demander. J'ai encore des dettes. J'ai encore des dettes. Est-ce que je peux encore ajouter des dettes? J'ai dit ce matin, non. Tu n'ajoutes pas des de dettes? Parce que tu as retrouvé celui qui a la possibilité de payer ta dette. Celui qui a la possibilité de t'amener loin. Celui qui a la possibilité de te bénir ce matin. Oh, qui Oh Seigneur, j'ai accepté, j'ai obéi, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce que quelqu'un ce matin qui peut dire à Dieu sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai, sur ta parole, je jetterai les filets, sur ta parole, je jetterai les filets, sur ta parole, je jetterai les filets. Il y en va de même de tous les efforts de l'homme. Sans Christ, ils sont vains. Tous les efforts de l'homme, sans Christ, rien n'est peut abouti. Tandis qu'avec le Seigneur, même dans les conditions les plus défavorables, il porte des fruits. Alléluia. Car avec Dieu, même dans des conditions qui sont difficiles, même dans des conditions qui ne semblent pas. Avoir même un trace de bénédiction. Mais je t'ai dit avec Dieu, une porte s'ouvrira pour toi. Avec Dieu, une porte s'ouvrira pour toi. Il dit, hum, par ta parole, je jeterai les filets. Par ta parole, je jeterai les filets. Bien aimé, avant d'abord que Pierre puisse jeter les filets, Jésus a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde avance dans l'eau profonde et bien aimé, la parole de Dieu a une efficacité la parole de Dieu ordonne les choses qui n'existent pas à l'existence j'ai dit Pierre savait, il dit par ta parole Seigneur, la parole de Dieu a une efficacité dans notre vie la parole de Dieu a une puissance dans notre vie la parole de Dieu la parole de Dieu est que oyo nous avons et ce matin, quand Dieu, il a dit à Pierre, avance, jette ton filet. Bien-aimé, la Bible dit, la parole de Dieu a appelé les poissons qui étaient loin. Alléluia. La parole de Dieu a appelé les poissons qui étaient loin. Il dit, Pierre a dit, « Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'avancerai. Sur ta parole, je jetterai le filet. » Bien-aimé, avant que Pierre, avant que Pierre a, puisse jeter les filets, comme Dieu avait dit, il y avait déjà des poissons, des poissons qui étaient loin, qui puissent. Qui, les poissons sont en train de venir dans le filet de, de, de Pierre. Les, les poissons sont en train de venir dans le filet de Pierre. Oh, bien-aimé, parce que Pierre a accepté. Parce que Pierre a dit, « Sur ta parole, c'est lui qui dit, par ta, sur ta parole, bien, le Messie qui était loin de toi, qui est en train de se rapprocher, le mariage qui était loin de, de, de, loin de toi, par la parole de Dieu, qui se rapproche, oh, ton mari qui était loin de toi, par la parole de Dieu, qui se rapproche, oh, si, comme Dieu lui-même a parlé, Jésus a dit seulement, mm, avance-toi, avance avance-toi, jette seulement le filet, oh, quand Pierre, a, avant de jeter le filet, mm, les poissons, les poissons, sont en train de venir les poissons sont en train de venir oh j'ai dit à quelqu'un par ta par la parole de Dieu tout ce que tu diras hum, tout ce que tu diras tu leur donneras de venir près de toi oh Pierre quand il a dit si par ta parole il a ordonné aussi que les poissons viennent il a ordonné que les poissons viennent il a ordonné que la bénédiction vienne j'ai dit à quelqu'un par la parole de Dieu la bénédiction viendra par la parole de Dieu la bénédiction s'approchera vers toi par la parole de Dieu la bénédiction s'approchera vers toi. Tu as le pouvoir de faire exister les choses qui n'existent pas. Par la parole, veut dire par la foi. Par la foi, veut dire à Pierre, je jetterai. Ce matin, je demande à quelqu'un par la foi que tu puisses jeter. Je demande à quelqu'un par la foi que tu puisses jeter ton filet. Je demande à quelqu'un par la foi, que tu puisses avancer avec Dieu. La parole de Dieu change notre situation. La parole de Dieu change notre position sociale. La parole de Dieu change notre vie. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu dis seulement par ta parole, ta vie sera changée. La parole de Dieu, la parole de Dieu a une puissance d'ordonnée. La parole de Dieu a une puissance de commander. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, par ta parole, par ta parole, j'avancerai. Par ta parole, alléluia, je dominerai. Par ta parole, j'aurai des victoires sur mes ennemis. Par ta parole, malgré la, stéri la stérilité, j'aurai des enfants. Par ta parole, il y a une révélation de Jésus. C'est lui qui, qui, lui qui avance avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avancer avec moi ce matin? Ce matin, nous voulons avancer avec Dieu. Matin, nous voulons dire par ta parole, c'est lui qui avance avec Dieu, rencontre les miracles. J'ai dit à quelqu'un d'avancer dans la profondeur ce matin. J'ai dit à quelqu'un d'avancer dans la gloire de Dieu ce matin. J'ai dit à quelqu'un d'avancer là où il y a des gros poissons. C'est là où il y a la bénédiction de Dieu. Avance ce matin, avance ce matin, avance ce matin. Par la parole, tu réussiras. Par la parole de Dieu, tu avanceras. Par la parole de Dieu, tu seras élevé. Par la parole de Dieu, tu auras des enfants. Par la parole de Dieu, tu auras les travail Par la parole de Dieu, tu auras accès dans tout ce que tu fais. Et j'ai dit à quelqu'un, oh, celui qui m'attend ce matin, par la parole de Dieu, tu avanceras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout dans la prière avec moi ce matin, afin que nous puissions dire à Dieu, par ta parole, j'avancerai. Par ta parole, j'ai réciré. Par ta parole, j'aurai la victoire sur mes ennemis. Par ta parole, celui qui est stérile ce matin, enfantera par, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par ta parole ce matin. Par ta parole ce matin, Seigneur, merci. Merci, nous voulons avancer avec toi. C'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est lui qui me suit à ce moment. Donne ta vie à Jésus. Pierre a donné la vie. Il a rencontré Jésus. Il a donné sa barque. Et Jésus a transformé ta vie. C'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ce matin. Donne ta vie à Jésus ce matin. Parce que nous voulons On avancer avec, avec Dieu. Aussi, oh Seigneur, alléluia, nous voulons avancer. Par nous voulons avancer dans la foi. Nous voulons avancer dans l'espérance. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous voulons avancer. Ce matin, nous voulons avancer. Pierre a expérimenté les miracles. Nous aussi, ce matin, nous avons besoin de toi, Oh Dieu. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer. Donne mon coeur. Je te donne mon cœur ce matin, je te donne tout ce qui m'appartient Seigneur, toi je te donne tout ce qui m'appartient oh Dieu, je te donne ce, que... ce que je je vais te donner ma vie Seigneur, je vais. je vais te donner ma vie mon Dieu, Alléluia Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon cœur. C'est pour toi que je vis, chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais. sa vie je à Jésus. Pierre a donné son barque et il a donné la vie à Jésus. Pierre a tombé au pied, pied de Jésus. De Jésus. Il dit je suis un péché. Je vis chaque instant de ma vie. Chaque, chaque pas que j'ai fait. C'est pour que ta volonté soit manifestée dans ma vie, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. C'est pour toi que je donne encore Donnez encore, donnez encore, encore à Dieu Alléluia Marie, Chaque, chaque, chaque pas que Marie, tu peux faire Chaque pas que tu peux faire donner ta Marie, vie à Jésus Jésus a besoin de ta vie Jésus a besoin de transformer D'abord ta, ta, vie. ta vie Je te donne ta vie ce matin Tel est mon désir au Dieu. Je te donne ta, ta, vie, ta vie, vie mon Jésus mon Je te donne ta, ta vie mon regard Je te donne mon âme Je te donne tout ce que j'ai je te donne tout ce que j'ai ce matin. Je te donne tout ce que j'ai ce matin. Je te donne tout ce que j'ai ce matin. Je te donne mes projets. Je te donne ma vie. Je te donne mon mari. Je te donne ma femme. Je te donne mes enfants. Je te donne mes projets à toi, Seigneur. Donne tes projets à Dieu. Fais voir tes projets à Dieu. Fais voir tes projets à Dieu. Donne tout ce qui t'appartient à Dieu. Il est prêt, il est prêt ce matin, il est prêt ce matin, il est prêt ce matin, il est prêt ce matin. Ces ce moment, merci, bénis cette journée et la semaine qui commence, bénis nos vies, bénis nos familles. Bénis ton église, bénis le Congo et bénis le couple pastoral. Que l'honneur revienne qu'à toi. Visite ceux qui sont malades dans des hôpitaux et tends ta main. Et guéris-les à ce moment, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer, acclamer, acclamer pour Dieu? Merci, que le Seigneur soit béni. Personne n'est comme lui. personne, personne, personne, personne, qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire.